Bonjour à tous. Alors, euh, journal de cas express aujourd'hui, puisque pour la toute première fois depuis que je me suis lancé ce défi, eh bien, j'ai failli et euh, je n'ai pas su euh, terminer euh, ma page à temps pour vous la présenter en vidéo. Alors, euh, c'est dû au fait déjà que je me suis levé euh, tard, enfin euh, par rapport à d'habitude, c'est-à-dire que je me suis levé vers 6h euh, du matin, quoi, puis euh, je me suis mis à 7h et euh, eh bien, euh, la page était particulièrement complexe, et donc euh, je n'ai pas pu euh, l'achever. Alors euh, je me suis dit que j'avais quand même enregistré euh, une vidéo pour ne pas euh, casser la série, et euh, vous montrer euh, la page telle qu'elle est euh, actuellement. Alors euh, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais la finir euh, cette nuit, et euh, je vais euh, eh bien, euh, vous la présenter demain avec une autre page. En fait je vais faire en sorte de finir, euh, d'avoir de deux pages nouvelles à vous présenter demain. Alors, la page voici où, où elle en est. Alors, euh, peut-être euh, que vous ne voyez pas tout à fait ce que ça représente au premier abord. Je vais plutôt la montrer comme ça pour euh, ne pas avoir d'ombre. Alors, euh, en fait, il y a un homme euh, au centre de l'image qui est prisonnier d'un tesseract. Alors un tesseract, pour ceux qui ne savent pas, c'est une structure 4D, euh, quadridimensionnelle, que je montre très souvent dans mes œuvres. Dans absolument tout ce que je fais, il y a un tesseract à un moment. Un tesseract, en fait, c'est un cube où euh, absolument euh, toutes les surfaces du cube seraient un autre cube. C'est une euh, structure donc potentiellement euh, infinie et euh, à l'heure actuelle euh, disons euh, assez euh, théorique. Alors euh, l'homme est à l'intérieur, il dessine, il y a des pots de peinture autour de lui, il peint plutôt, et euh, il y a aussi euh, des portraits de la fille tout autour. Alors en fait il reste un travail sur le fond, je ne sais pas encore si je vais faire des petits points, euh, ce sera l'option longue on va dire, ou bien un fond euh, gris, euh, je verrai dans la soirée en fait, euh, je vais décider euh, de ça très bientôt, et donc eh ben, euh, je reviens demain avec euh, deux dessins, voilà merci d'avoir regardé la vidéo, moi je vais continuer à travailler et euh, je vous dis euh, à demain, salut